Rencontrer Jean, qui est la mère d'Otis dans la série Sex Education, euh, qui est une sexologue qui est drôle, qui est décalée, qui appelle un chat un chat, et en fait, euh, je voudrais trop qu'elle existe en vrai. Euh, je pense que Wangari Maathai, j'aurais bien aimé la rencontrer quand j'étais ado, pour qu'elle m'explique la vie, le euh, militantisme, les sciences, puisqu'elle était biologiste, euh, médecin, euh, et puis l'acharnement qu'elle a eu dans toutes les luttes euh, écologistes au Kenya. Ah, j'aurais adoré. La, ma la marquise de Vertail. parce qu'elle est intelligente, qu'elle est hyper courageuse, qu'elle est brillante, qu'elle se laisse pas faire, qu'elle est très indépendante et elle a juste pas vécu au moment où elle aurait dû vivre. Alors Viviane dans le livre Moxie que je viens de lire, qui est super chouette. Donc Viviane, elle écrit des fanzines au lycée pour euh, dénoncer le sexisme et elle écoute du punk féministe et c'est trop chouette, voilà. Elle est en mode riot girl et j'aurais trop dû la rencontrer. Alors ce serait Isabelle Adjani, euh, notamment parce qu'elle avait défendu euh, avec vachement le courage Salman Rushdie à l'époque des versets sataniques et j'avais pas tout compris je pense à ce moment là mais euh, j'avais perçu que c'était quelqu'un d'assez euh, puissant, d'assez solide et du coup après je rêvais d'elle euh, comme de quelqu'un qui venait me sauver euh, euh, pendant mes cauchemars notamment. Et ça c'est Fifi pour un j'ai adoré lire Fifi Brin d'Acier quand j'étais enfant. Je pense que je ne réalisais pas du tout que ce livre allait à l'encontre des stéréotypes de genre. ça que c'est quelque chose que j'ai réalisé plus tard. Et je l'ai relu il n'y a pas longtemps parce que j'avais très envie de l'offrir. Et Fifi Brin d'Acier, euh, elle est tellement forte qu'elle peut porter un cheval. Elle ne va pas à l'école, elle apprend toute seule. Euh, elle est un peu enfant libre et du coup j'aime beaucoup cette euh, petite héroïne de roman. Euh, alors, j'ai pensé à Sally Lockhart de Philippe Pullman euh, qui pour le coup n'est pas une héroïne à laquelle on pense en premier mais au final se détache pas mal des autres héroïnes qu'on peut avoir puisque quand même euh, elle a un enfant, elle continue à avoir de l'aventure, elle est assez intelligente, elle est débrouillarde et donc c'est quand même une maman aventurière. Voilà, donc dans la littérature jeunesse c'est assez rare. Euh, Aujourd'hui, une héroïne, je pense que j'appellerais Angela Davis. Euh, Aujourd'hui encore, je, euh, aussi quand elle était plus jeune, en fait, tout au long de sa vie, je pense qu'Angela Davis, c'est quelqu'un qui peut assez facilement t'aider à résoudre des problèmes. Alors ce serait Jessica Personne. je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'est une avocate associée d'un très grand cabinet dans la série Suits encore une série américaine. Euh, toujours est-il que c'est une avocate qui est très intelligente, euh, intuitive, mais en même temps très carrée, méthodique, enfin une femme forte, une femme qui, qui manage des hommes en plus. Enfin, du coup, je trouve que c'est vraiment un personnage très réussi. Batgirl Girl ou Harley Quinn ou... Non, parce qu'elle est en fait euh, héroïne du DC euh, Comics Universe. Euh, alors j'ai d'abord pensé à Hermione, évidemment, puisqu'elle est so smart, euh, mais je me suis aussi dit, pourquoi pas, Nausicaa, euh, qui est une héroïne de Miyazaki, et qui est elle aussi euh, super intelligente, et qui a pas mal de, on va dire, de dons pour la discussion, pour euh, essayer de, de calmer le jeu sans forcément utiliser tout de suite la violence et, on va dire, un peu la force, ce qui est assez classique quand même. J'appellerais Miss Marvel, sans hésiter, parce qu'elle a des pouvoirs, et en plus elle est trop chouette. Euh, une héroïne que tu appellerais aujourd'hui, si tu avais un gros problème à régler Alors en fait, j'aime bien Poison Ivy euh, parce que j'adore ce personnage parce qu'elle est super méchante mmh. et qu'elle euh, maîtrise les plantes et que <rire> je pense que le poison, c'est vraiment quelque chose qui peut aider dans la vie euh, quand on a un gros problème. Euh, alors, c'est Eddie Lamar que j'ai découvert grâce aux fictions sonores de France Inter, l'émission qui s'appelle Autant d'emportes qu'Histoire, de Stéphanie Duncan. Je crois qu'elle est dans les culottés, aussi, de Pénélope Bagieu. Et il y a eu un très beau documentaire sur Eddie Lamar, qui était une femme absolument incroyablement magnifique, actrice de cinéma hollywoodienne. Mais surtout, c'est quand même elle qui a inventé le wifi. Alors je pense à Bakita euh, de Véronique Colmy. Euh, Baquita c'est l'histoire euh, basée sur un fait réel euh, d'une jeune femme esclave qui a été déracinée euh, d'Afrique euh, qui a subi euh, tout un tas d'épreuves inimaginables et qui a fait preuve d'une force de résilience tout à fait incroyable et Véronique Olmi a su traduire vraiment tout ça euh, et vraiment j'ai trouvé ce texte euh, incroyablement euh, inspirant La Capitana de Elsa Osorio c'est euh, une histoire sur euh, une femme, inargentine Argentine qui s'appelle Mika Echebeher et qui a notamment euh, été une militante de gauche et qui a participé à la guerre d'Espagne et qui a eu quand même, qui a été euh, élu, on va dire, euh, capitaine par euh, par ses troupes, ce qui était un cas assez rare euh, pendant la, pendant cette guerre-là. Voilà. Et qui a été militante après aussi, donc une figure assez intéressante. Euh, James Bond, tous les James Bond, de, de, de Sean Connery à Roger Moore, à Timothy Dalton, et, enfin tous, tous en fait, j'aimais beaucoup les James Bond ados et là en fait, je pense que ça, James Bond m'est très problématique aujourd'hui. Alors, je vais encore parler de séries. Euh, C'est pas, j'étais pas ado quand j'ai vu cette série, mais à l'époque quand je regardais la série *How I Met Your Mother* avec le personnage de Barney barnet des fois un petit peu limite mais bon pourquoi pas et en fait maintenant quand je suis retombée sur quelques épisodes je le trouve tout à fait insupportable, lourd, euh, oppressant et vraiment pas cool. Alors on va en reparler brièvement d'Harry Potter je pense à Ron qui est en fait vraiment un petit morveux insupportable c'est bon c'est pas de sa faute hein. il a pas une vie facile mais vraiment notamment avec Hermione il est horrible et il est jaloux de tout le monde et en fait il ne s'excuse jamais vraiment de son comportement, donc je pense que franchement euh, il y aurait vraiment des choses à revoir de ce côté-là. Donc quand j'étais adolescente, j'étais très très fan des livres Le Club des baby -Sitters. Voilà, avec un peu de recul, c'est voilà, problématique hein, pour plein de choses. <rire> Alors, ça c'est un film incroyable parce que les teen movies, bah, c'est plus trop de mon âge, donc euh, j'ai un peu l'impression de ne pas me reconnaître dedans. Mais là, j'ai vu un teen movie absolument incroyable qui s'appelle Love, Simon. Et c'est un très joli film une... qui se passe dans un lycée et sur euh, le coming out d'un jeune homme qui s'appelle Simon, euh, dans sa famille euh, avec ses amis. Et, et il faut un petit peu des petits paquets je Alors, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vu en film. Et l'adaptation me semble très réussie. Euh, c'est le film Call Me By Your Name, euh, bah, qui traite de l'histoire d'amour entre deux hommes et que j'ai trouvé euh, incroyablement belle et ça m'a fait vibrer. Et sinon, dans un autre registre, je reviens sur Sex Education, mais j'adore le personnage d'Eric qui est un jeune homme qui essaye de vivre euh, bah, son, son collège, enfin son lycée, sa vie avec euh, bah, des histoires d'amour avec euh, d'autres garçons et je trouve ce personnage pareil extrêmement réussi, extrêmement attachant et, et pareil je frissonne à chaque fois qu'il se passe quelque chose pour Eric. Amour de Léonore de Recondo qui est une histoire d'amour entre deux femmes euh, au début du 19ème il me semble et qui est une, amour, une histoire d'amour qui va être super tragique puisque c'est une histoire entre déjà deux femmes qui ne sont pas de la même classe sociale il euh, y en a une qui est bah, bourgeoise et l'autre qui est sa servante et donc une amour évidemment interdite et c'est un assez joli roman que je vous recommande alors en fait ce serait plutôt un film qui s'appelle Sol la Terre, euh, je me souviens plus de l'auteur, je crois que c'est un film britannique euh, qui est bouleversant, enfin c'est vraiment une histoire d'amour entre deux hommes, ça se passe dans une ferme donc il y a beaucoup beaucoup de scènes euh, très sensuelles et en même temps c'est assez violent parce qu'ils s'occupent des animaux enfin ils bossent comme des dingues et c'est une super belle histoire d'amour et ça se termine bien en plus donc euh, voilà Alors j'ai très envie de conseiller euh, Trouble dans le genre de Judith Butler, mais en fait je ne l'ai pas lu parce que je pense que c'est une lecture assez ardue. Donc je, je pense qu'on peut assez facilement commencer par King Kong, Théorie de Virginie Despentes. Alors c'est peut-être pas vraiment un livre sur le genre, mais il existe un guide féministe de la grossesse, dont j'ai oublié le nom des auteurs, des autrices, euh, mais qui est intéressant, notamment pour euh, interroger les projections qu'on fait sur un bébé à venir, alors même qu'on pense parfois être assez déconstruite sur la question des stéréotypes de genre. Et en fait, il se trouve que non, selon différents sujets euh, de la vie qui sont abordés, on se rend compte bah, qu'en fait, il reste du chemin à faire. Beauté fatale de Mona Cholet, beauté fatale de Mona Cholet sur l'injonction à être toujours belle, toujours parfaite, euh, sur sa prise de conscience de, de toutes les de toutes les normes qui pèsent sur les femmes au niveau de leur physique. Alors à la base c'est pas un roman mais c'est enfin un ouvrage mais ça a été euh, adapté au départ c'était un podcast ça s'appelle les couilles sur la table euh, et donc ça parle en fait de questions autour de la masculinité et quand j'avais découvert ce podcast, j'avais trouvé ça super intéressant parce qu'on parle souvent de féminisme en se, en, en se mettant du point de vue des femmes. Et là, c'est vraiment euh, Victoire Tuellion hein, qui, qui fait ce podcast-là à la base. Euh, se pose vraiment la question de bah, « qu'est-ce que ça fait quand on a un homme de se trouver dans telle ou telle situation ?» et euh, « comment est-ce qu'on fait évoluer un petit peu sa masculinité ?» Donc c'est assez intéressant et ça vient de paraître. D'Artagnan et Franck Skater. Cela, je leur fais bouffer leur chapeau et leurs plumes parce que c'est vraiment, vraiment des bâtards avec Millie-Eddie Winter qui est quand même le personnage le plus classe du, du roman avec Richelieu. Mais c'est surtout Millie-Eddie Winter. Euh, alors là, j'ai un peu hésité euh, entre des vieux trucs, mais j'ai repensé à un personnage qui est dans Girls, qui est joué par Adam Driver. Alors, j'ai pas regardé Girls en entier, j'ai regardé quand même, je pense, à peu près la moitié, ouais. trois saisons. Et bien que tous les personnages soient globalement assez insupportables dans cette série, euh, lui, à certains moments, c'est vrai que son comportement m'a vraiment gênée quand même euh, dans son rapport avec les filles. Et notamment des moments, enfin on le voit au début de la série, euh, qui couche avec l'héroïne, il enlève sa capote en douce. Euh, plus tard, il, bah, il viole une nana, disons-le franchement, il a peur d'avoir beaucoup de remords pour ça. Donc, ouais, franchement, j'aimerais bien avoir une petite discussion avec lui.